Parmi les toniques et les modes que vous avez présélectionnés, il est possible de rendre le choix de tonique et de mode aléatoire. Pour rendre le changement de tonique aléatoire, cochez l'option « Tonique aléatoire ». À partir de ce moment, le bouton « Changer de tonique » ou le raccourci majuscule T vous permettra de changer de tonique au gré du hasard. Ce changement aléatoire s'appliquera également lors de l'affichage d'une nouvelle séquence. Il en va de même pour les modes, Cochez simplement l'option « Mode aléatoire ». Servez-vous alors du bouton « Changer de mode » ou le raccourci majuscule M pour afficher la mélodie dans un nouveau mode. Il est bien sûr possible de combiner les deux options, tonique et mode aléatoire, lors de l'affichage d'une nouvelle séquence.